Le Seigneur, bonjour. bonjour. Et bienvenue encore à ce culte, à la Nouvelle-Jérusalem de l'Inde. Le Seigneur nous accorde la grâce de lui rendre un culte d'action de grâce ce matin encore et nous en sommes privilégiés. Je veux vous inviter à vous de Beau, afin que nous puissions confier ces moments que nous allons encore passer dans sa glorieuse présence. Nous allons l'inviter encore à nous et à réunir en maître absolu, que tout ce qui se fera ici, que ce soit par les notre ressort, mais que ce soit par l'Esprit, que nous soyons conduits, que nous soyons dirigés. Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton saint nom. Seigneur, nous sommes plus que privilégiés de nous retrouver encore ce matin rassemblés, Seigneur, en nom. Oui, Père éternel, nous sommes venus te rendre un culte d'action de grâce, parce que tu nous dis, Seigneur, tu es celui qui nous a gardés, tu es celui qui a pris soin de nous, tu as veillé sur nos départs, tu as veillé sur nos délivrés. Et ce matin encore, éternel, tu permets que nous soyons là. Et c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de ton trône. Seigneur, merci. Merci pour tes bontés qui ne sont pas à et qui se renouvellent sans cesse dans nos vies. Merci, Père, oui. Père éternel, parce que même quand on croit que tout est terminé, merci. Seigneur, tu es toujours celui qui nous supprend par sa fidélité. Oh, merci, Seigneur, parce que tu ne me souris. Merci, merci, Seigneur, parce oui. que tu ne dors oui. point. Tu veilles, Père éternel. Oui. Tu veilles en tout temps, tu veilles en tout oui. lieu. Et tu Père sais, Seigneur, comment tu fais bien les choses. Merci pour le souffle de Jésus. Nous te disons merci. Infime. Nous te disons merci, merci. éternel, et ce matin encore, nous voulons t'offrir, Seigneur, de merci Seigneur de cette adoration qui t'est digne. Merci, Dieu de tout, de tout. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Il n'y en a point d'autre que toi, éternel. Le bénissant. Le bénissant. Seigneur, nous prions que tu puisses véritablement disposer nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que la distraction ne soit pas notre partage. Nous prions, Père éternel, que merci. tu nous donnes d'être focalisés sur toi, éternel. Et que chacun, Seigneur, entre d'ici avec quelque chose de plus. Parce que oui, éternel, nous croyons que tu as prévu une portion particulière pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, d'étendre ta main de bénédiction. Merci de répandre tes faveurs au milieu de nous. Et merci, Père éternel, pour ce que tu vas faire dans mon cœur ce matin encore. Que toute la gloire te soit rendue avec. Que toute la gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur. Maintenant et éternellement. Amen. Amen. J'entrerai dans ces si parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces si parvis. Avec joie Je dis Seigneur. merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Nous nous oh merci la Seigneur. Toi, oh merci, nous Seigneur. Nous oh, peurs, Seigneur. merci oui, Jésus. Nous merci Dieu merci Dieu merci Dieu merci Dieu merci merci Dieu merci Dieu merci Dieu merci Dieu nous Dieu merci Dieu merci Dieu Nous Dieu merci Dieu Seigneur. Nous sommes merci, Dieu merci Seigneur. Dieu, nous sommes à oh, toi, merci Merci alléluia, Seigneur. Bien-aimé, je vais alléluia, encore t'inviter ce matin à ouvrir ton cœur devant le trône de grâce. Alléluia, Dis Seigneur, je ne voudrais alléluia, pas que la louange et mon adoration soient une abomination à l'éternel. Je ne voudrais pas m'approcher de alléluia, toi avec la main remplie de sang. Je voudrais encore t'inviter, bien à te alléluia, présenter alléluia, à Dieu tel que tu es. Oh, Seigneur, nous sommes misérables. Oh, Seigneur, nous sommes Christ. égoïstes, Seigneur, nous ne sommes pas bien. sincères. Nous oh, disons qu'il est Père, Père, Père, Père, Père, Père éternel, mais nos actes ne oh, reflètent pas le Christ Seigneur. que nous avons accepté. Alléluia. Seigneur, nous oh, voulons merci, te demander oh, pardon. Merci, bien aimé, je vais t'inviter oh, à lui parler. Seigneur. Oh, merci, La Bible dit oh, que quiconque oh, évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, et la même Bible dit que rien ne souillé n'entrera en ciel. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je ne veux pas juste multiplier les paroles ce matin, mais je veux m'approcher de toi, Seigneur, avec le cœur sanctifié. Seigneur, lave mes péchés. Ce que tu as fait et que personne ne t'a vu, ne te connaît. Il serait insensé pour nous de prétendre lui cacher quoi que ce soit. Père éternel, nous sommes misérables, Seigneur. Nous sommes ceux-là qui récitons les Écritures, Seigneur, mais nous ne sommes pas toujours là, Seigneur, quand tu nous attends à donner de l'amour, quand tu nous attends à manifester de l'amour. Mais Père éternel, nous reconnaissons nos états ce matin. Et nous te supplions, Père éternel, d'avoir compassion de nous. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir compassion de nous. Comme les 24 vieillards, Seigneur, nous voulons t'adorer et chanter ta sainteté jour et nuit. Mais nous ne sommes même pas dignes. Nous ne sommes même pas dignes. Parce que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Saint, saint, saint et ton nom. Mais Seigneur, nous avons auprès de toi cette assurance que nous si nous approchons de toi et que si nous confessons nos péchés, tu es juste et est bon, Seigneur, pour nous lui pardonner. Père éternel, merci. Merci Seigneur, parce que nous ne rentrons pas avec nos pardons. Merci Seigneur, parce que nous ne rentrons pas. Seigneur, avec, avec nos péchés, Seigneur, la culpabilité ne sera plus notre partage. Parce qu'en toi, Seigneur, il a la liberté. Tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et nous croyons, Père éternel, que tu ne nous condamnes pas. Nous croyons que nous sommes justifiés par le sang de l'Agneau. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous justifies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi notre adoration, maintenant et éternellement, Jésus. Merci. T'adorer. J'ai soin de t'adorer. Sois de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est le t'adorer. un péché qui te retient encore est-ce que tu peux jeter cette couronne? et dire Seigneur je veux t'adorer rien ne pourra me retenir parce que je suis privilégié de t'adorer la Bible dit que s'ils se taisent mes pieds crieront alors nous ne sont plus que privilégiés d'être associés à cette œuvre merveilleuse Dis, le Seigneur je veux t'adorer même si je n'ai pas les mots dans mon silence Seigneur je veux t'adorer mon cœur Seigneur t'adore je dis à mon âme adore l'éternel je dis à mon âme loue l'éternel Oui, t'adorer, j'ai soif de t'adorer. Oh Dieu merci Dieu, merci Dieu, digne, merci Dieu puissant. Oh, nous t'adorons ce matin encore, Jésus. Nous célébrons ce matin oh Dieu. Dieu nous dit, bénissons Seigneur, ta sœur, nous recevons nos acclamations la sur la Seigneur. bénissons ta sainte et bénissons présence oh Dieu tes amis, Toi le Dieu fort, toi le Dieu puissant, toi le Dieu bon Merci, de Dieu. Dieu. Oh, oh, merci pour Dieu ta, Dieu. ta fidélité. qui oh, Dieu, à toi. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. nous te bénissons. D'être le pilier de nos famille. Merci, toi Seigneur, d'être le pilier de nos choses. Merci, Seigneur, d'être le pilier de nos bénissons. Toi, le Dieu glorieux. Toi, le Dieu digne. Seigneur, tu es le pilier de nos vies. Oh, Tu es le pilier de nos vies. Oh, merci, Seigneur. Merci, Merci Dieu puissant. Bon. Bon. Merci. Seigneur, que ta lumière illumine encore ton Que ta lumière en en Seigneur, que ta parole, fasse en nous, Éternel. La parole est puissante, Seigneur, agit, Prions Seigneur, que cette parole dit en nous Oh Seigneur, Dieu puissant, Dieu nombreux, Dieu digne, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grandeur, oh Dieu, merci pour ton amour, Dieu, que la recorde Merci pour ta, mort. Mort. Et que la merci pour ta mort. protection, oh Dieu. Merci pour la vie de l'Esprit, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. C'est la maison de joie, Seigneur, tu as dit, c'est ici, ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, Seigneur. Nous sommes dans ta maison, Seigneur de gloire. Tu nous as attirés de part et d'autre, ô oh Père, pour nous amener dans ta maison glorieuse, afin que nous puissions te célébrer, afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions élever le Saint-Nom que tu nous as donné, ô oh Dieu. Seigneur, parce que dans ta maison, tout devient possible, ô oh Dieu. C'est dans ta maison, Seigneur de gloire, celui qui entre courbé et redressé en nous sortant. C'est dans ta maison, Seigneur de gloire, que celui qui entre malade et guéri en nous sortant. C'est dans ta maison, Seigneur de gloire que les paralytiques qui marchaient avec une canne, oh Dieu, même en chaise roulante, ils sont totalement rétablis, oh Dieu. C'est dans ta maison, Seigneur de gloire l'homme qui était troublé, l'homme qui avait des pensées suicidaires, des pensées de tout abandonner. Lorsqu'il en sort, il en sort fortifié, il en sort rempli, rempli de joie, rempli d'espérance, rempli de consolation, parce que tu es un Dieu. Bon, parce que tu es un Dieu bon, tu as promis Père éternel d'être avec nous Seigneur dans tous les temps, oh Dieu, tu as été avec Daniel dans la fosse au lion, oh Dieu, et tu as fermé la gueule du lion, oh Dieu, tu as été avec Daniel dans la fournaise ardente, oh Dieu, et tu as éteint l'ardeur du feu, oh Dieu, quel Dieu merveilleux nous savons. quel Dieu merveilleux nous savons. quand les hommes disent pour lui c'est fini, quand les hommes disent nous avons mis un point dans sa vie. C'est le moment de toi, tu te lèves et tu agis avec puissance. Car mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Seigneur, tu es l'espérance de l'Église. Tu es l'espérance de ta nation, tu es l'espérance de ton peuple, oh Dieu. Nous sommes dans la maison de miracles, nous sommes dans la maison de miracles, où tout devient possible, où tout devient possible. Mon âme t'exalte, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'admire. Jésus de Nazareth, Oh porte élevé volanto, élève l'éveu santa coriado rébaïka, Rédosete le manasana. Et te korio Prie bien-aimé du Seigneur. Prie encore ton Dieu. Lève ta voix, bien aimé. Reba Sata Koriodosete. Ikerio Dosita Rabarachina. Rebo Sata et Ekerebo sete rebarashina. Oh Dieu de gloire. Sois béni ce matin. Sois élevé ce matin. Sois adoré ce matin. Écoute les cris de ton peuple. Écoute l'adoration qui monte d'un cœur, d'un cœur disposé, d'un cœur assoiffé de toi, d'un cœur qui désire un toucher divin, un cœur qui désire un miracle ce matin, un cœur qui désire une visitation divine. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons Seigneur, nous t'élévons Seigneur, nous magnifions ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ta grandeur, nous élevons ton autorité, Marie de Magdala, alors qu'elle sentait sa vie perdue, elle est venue simplement au topo, et elle a vu un ange, elle ne savait pas que c'était un ange, et elle a posé la question, Seigneur, c'est tu où on a mis mon Seigneur Et tu lui as dit Marie, elle a ouvert les cieux, elle a dit Ramboumi, car même dans la confession, tu viens nous visiter, Seigneur, même dans les troubles les plus épais, tu viens nous visiter, Seigneur, tu as un Dieu bon, tu as un Dieu glorieux, tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu digne, tu es exalté, exalté au-dessus de tout, au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus de puissance, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, des enchantements, des envoûtements. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis Seigneur, car tu renverses les forteresses. Je te bénis Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es la main cachée. Tu es la main cachée. Tu es la main cachée. Tu es la main cachée. La main cachée. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus.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 Jésus. La main cachée Le pain de vie C'est Jésus Le pain de vie Le père de vie C'est Jésus Le pain de vie Le puissant Dieu C'est Jésus Le puissant C'est Jésus, le présent Dieu, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois, le roi des rois, c'est Jésus, le roi de Oh Seigneur, merci. Oh merci bien-aimé.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 de se retrouver ensemble encore ce matin à la Nouvelle Jérusalem à Londres, Église de Dieu en Belgique. C'est une joie d'être ensemble. Est-ce que nous pouvons nous lever pour faire notre confession de foi avant d'écouter la parole de Dieu Amen. Si je peux avoir mes Bibles, ma Bible et mes affaires pour notre confession de foi. Une 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.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 Le verset 1 à 17, exode 20, 1 à 17, exode 21 à 17, juste pour nous rappeler, si nous lisons la loi de Dieu, les dix commandements ici, ce n'est pas pour nous ramener dans l'ancienne alliance, la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'était au départ la loi pour le peuple juif, mais la loi est universelle. Le Seigneur a résumé la loi dans tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas te prosterner devant d'autres dieux. Il sera le seul pour toi. Si tu aimes Dieu, tu ne feras pas du... Si tu aimes ton prochain, tu ne tueras pas ton prochain, tu ne prendras point sa femme, tu ne voleras point ton prochain. Ça, nous récitons cela pour rappeler à notre âme ce que nous devons poser comme acte de bien, mais cela n'a rien à voir avec le judaïsme, ça ne nous ramène pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais le bien que nous devons pratiquer est en somme résumé dans les commandements que nous lisons ici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 nous pouvons nous asseoir. Bienvenue à vous qui êtes en présentiel, Église de Dieu en l'antenne. Bienvenue également à vous qui êtes connectés avec nous. Vous avez choisi la bonne barre qui ne vous sera jamais ôtée d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la maison de notre Seigneur. C'est toujours une joie immense de se retrouver ensemble après tout. Toutes les complications et les modifications, les contraintes que cette pandémie a occasionnées dans la vie de l'Église et de la communauté, en bien tout comme en mal, nous bénissons le Seigneur de nous retrouver ensemble. Car la Bible nous dit, nous savons du reste, frères, que toutes choses coopèrent. Au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés, selon son dessein, bienveillant. Toutes choses coopèrent à notre bien. Alléluia Alors, pour ce matin, nous allons continuer dans la même lancée que nous avions initiée le vendredi. Pour ceux qui nous suivent, euh, qui sont là régulièrement le vendredi, que ce soit en présentiel ou de façon connectée, ils savent de quoi nous avions parlé le vendredi passé et nous allons continuer dans la même lancée avec euh, d'autres nuances et nous allons voir un seul point important pour nous ce matin. Nous prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens, on peut même commencer au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. La Bible dit... On peut même commencer, je crois, on peut commencer à partir du verset 6. Le point de mire, c'est le verset 11, mais on peut commencer à partir même du verset 5, pour rester dans le contexte, mais le point de mire, c'est le verset 11. Verset 5, De Corinthiens 2. « Si quelqu'un a été une cause de tristesse... « Ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour un tel homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, de sorte que vous devez bien plutôt lui faire grâce et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » Amen Je m'arrête ici pour dire, voyez, « Le Seigneur nous a donné, nous comme ministres de Dieu, le ministère de réconciliation. De réconciliation. Ramener chaque homme à Dieu. Ramener tout cœur à Dieu. Nous n'avons pas reçu un ministère de condamnation ni de jugement. Non. Nous avons reçu un ministère de réconciliation. Parce que le jugement de Dieu va venir après le temps de la grâce. Lorsque nous venons en Christ, nous sommes dans la grâce. Nous n'avons plus de jugement de la part de Dieu. Si nous fautons, nous récoltons les conséquences de nos péchés. Bonnes ou mauvaises, nous en récoltons. Mais Dieu ne nous juge pas, parce que Dieu n'est pas encore pour l'instant dans le temps du jugement. Le temps du jugement arrivera lorsque l'Église sera enlevée. C'est à ce moment-là que les fléaux vont commencer à s'abattre sur la terre, et les non-chrétiens, et les chrétiens qui n'étaient pas enlevés vont subir à ce moment-là les courroux de Dieu. Si le jugement de Dieu devait être dans ce monde, est-ce que les gens continueront à braver Dieu comme ils le font aujourd'hui Est-ce que les gens continueront à agir de façon désinvolte comme ils le font aujourd'hui Est-ce qu'il y aura une certaine paix, une certaine prospérité dans ce monde comme on le voit dans certains endroits Non, non si vous regardez les fléaux qui viennent après l'élèvement de l'Égypte, il y aura un chaos total sur la terre. Donc pour l'instant, c'est le temps de la grâce de Dieu. Et nous, serviteurs de Dieu, nous sommes les instruments d'apporter aux nations cette grâce, d'apporter à toute personne cette, cette grâce, de tendre la main aux gens en disant que « Jésus vous appelle, Jésus a besoin que tu viennes à lui » pour qu'il se révèle à toi et qu'il t'amène à comprendre le plan merveilleux que Dieu a prévu pour toi, qui a des effets non seulement sur cette terre pendant ta vie, mais aussi qui te prépare à vivre l'éternité. Et dans ce ministère de grâce et de réconciliation, nous sommes là pour encourager. Encourager le peuple. Le pasteur ou un dirigeant, c'est comme un coach qui est là pour encourager le peuple. Même si quelqu'un est tombé, même si quelqu'un est dans un péché quelconque, le Seigneur nous dit dans le livre de Jacques, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Dieu ne veut pas que quelqu'un laisse, même s'il est tombé, Dieu ne veut pas que tu restes à terre, il veut te relever. Il dit, mon juste tombera, et combien de fois je vais le relever? Sept fois. Pour te dire que Dieu ne se lassera pas de te pardonner parce que nous sommes dans un temps de grâce. Tu en subiras les conséquences seules, mais le pardon de Dieu te sera toujours accordé. À moins que tu renies le Christ. Et quand tu le renies, là, le sang du pardon n'a plus de fait sur toi. Pour te dire, bien-aimé, il y a toujours une possibilité de se réconcilier à Dieu. Les choses ne sont pas finies comme telles. Même si tu étais serviteur de Dieu ou servante, enfant de Dieu, roi et comment, tu t'es plongé dans l'occultisme, dans des choses bizarres, mondaines, dont tu as honte aujourd'hui. Jésus te tend encore la main pour te dire Sors de là Pierre était en train de marcher sur le zoo. Au moment où il s'est englouti, le Seigneur ne l'a pas laissé s'engloutir, il a tendu la main pour le dire « viens avec moi, viens avec moi ». Je ne sais pas pourquoi j'introduis cela de cette façon, ce n'était pas mon introduction, peut-être que ça parle à quelqu'un pour te dire avec un Dieu « il y a toujours un lendemain ». Et assurément, c'est un lendemain meilleur. Même si le présent peut apporter un lot de malheurs, de frustration ou autre, même si les éléments actuels ne donnent aucune source d'espérance, mais rassure-toi, bien-aimé, sois-en sûr que si tu restes à ferme, attaché au Seigneur, confessant la parole, priant Dieu, déclarant la foi, la Bible dit quelle que soit la durée du jour, de, de jour quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par euh, paraître. Il y a un lendemain meilleur pour toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Pour vous encourager, pour vous fortifier, pas pour vous abattre, pour vous encourager. Il continue au verset 6 en disant Il suffit pour un tel homme du blâme qui lui a été affligé par le plus grand homme de son cœur. Vous devez bien plutôt lui faire grâce et l'encourager de peur qu'il ne soit câblé par une tristesse excessive. Et lorsqu'une personne est dans une tristesse excessive, ça peut conduire à la dépression. Le vendredi passé, nous avons parlé de comment sortir de la dépression et d'un état suicidaire. Comment sortir de la dépression et d'un état suicidaire. Je ne vais pas revenir par rapport à ce qui a été dit, vous pouvez chercher les l'enregistrement, je vais aller encore plus loin. Et au verset 7, il dit... Au même verset 8, car je vous ai écrit aussi pour ça, pour savoir à l'épreuve si vous êtes obéissant en tout. Mais à qui vous faites grâce, moi aussi je fais grâce. Pour ma part, c'est dont je fais grâce. Si je fais grâce de quoi que ce soit, c'est à cause de vous en présence du Christ. Le point de mire, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ne n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul nous prévient, même si la grâce est opérante, au verset 8, 10, 9 et 10, il a répété au moins trois fois le, le mot « grâce », même si la grâce est opérante, n'oubliez pas chrétien, n'oubliez pas chrétien, tu as un ennemi qui s'appelle Satan, qui voudra toujours avoir avantage sur toi, et il ne faut jamais ignorer ce dessein. Jamais ignorer que nous avons un ennemi qui est là comme un lion rugissant, qui cherche qui il voudra dévorer. Il est aux aguets. Il attend que tu fasses la moindre erreur, la, la moindre incartable pour qu'il vienne te saisir. Pour qu'il vienne te saisir. Alors faites attention, bien-aimés du Seigneur. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Ne jouons pas avec les choses saintes parce que nous avons un ennemi qui est aux aguets. Et l'apôtre Paul dit, « Lui qui n'ignore pas ses desseins, il sait qu'il y a un ennemi qui est là, il sait qu'il y a un ennemi qui l'attend au tournant, il sait qu'il y a un ennemi qui veut détruire sa vie, il est conscient de cela. Autant il est conscient du Seigneur, autant il est conscient aussi de l'ennemi. Jamais oubliez cela. Jamais oubliez cela. Parce que si vous oubliez cela, vous risquez de faire de Dieu un père bon, mais au-delà de bon, un père bonbon. » Oh, Dieu n'est pas un père bonbon. Dieu est bon, il a établi des principes. Lorsque les principes ne sont pas respectés, l'ennemi pourra t'attaquer, l'ennemi pourra t'atteindre. Alléluia! Un extrêmement important. Un deuxième texte. Marc chapitre 10, verset 30. Marc chapitre 10. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, bien-aimé. Il faut prier. Voyez ce pays, la Belgique. Hein. Ce pays, la Belgique, j'ai servi le Seigneur très tôt, très jeune, depuis l'âge de 19 ans, dans l'évangélisation au Congo. Au Congo, nous prions d'une façon pas possible. Et l'atmosphère était ouverte. Je suis retourné en vacances il y a quelques années au Congo. Je me réveillais chaque matin à 6 heures. Je ne pouvais pas aller au-delà parce qu'il y avait deux églises à côté de là où je logeais. Et ils avaient leur prière du matin à partir de 6 heures. Donc, que tu le veux ou pas, tu devais te lever. Parce que les chants d'adoration, le tantin de tout ça, la louange, le calcium de la louange te poussait à ne pas dormir. C'était le cas. Et moi-même aussi, je ne Je suis habitué à prier chaque matin. Je me réveillais avec une joie, avec une certaine légèreté. Il n'y avait pas de lourdeur. Dès que je me réveillais, je ne me sentais pas comme si on m'avait donné le coups. Mais dans ce pays, quand tu te lèves, c'est comme si on t'avait tapé la nuit. Tu dors pour te reposer, mais tu te réveilles fatigué. Comme si on t'avait donné le coup. Et pour prier, pour que l'atmosphère soit dégagée, il faut au moins passer une heure dans la prière. Mais au Congo, quand je me mettais à genoux, quand je levais les mains au Seigneur, 15 minutes après, la gloire remplissait la maison. C'est pour vous dire que nous sommes dans un pays qui est hostile. Nous ne savons pas, on n'en parlera pas ici, mais tout ce qu'on a fait dans ce pays, à qui on a livré ce pays, on a célébré quelque temps l'échec d'une équipe, vous connaissez même le nom de cette équipe-là. Alléluia Pour vous dire, comprenez dans quel pays nous vivons, comprenez dans quelle atmosphère nous vivons, et quand nous servons le Seigneur, ne jouez pas avec ces choses-là, parce que nous, avons, nous sommes dans une atmosphère, dans un pays qui est miné qui est miné, notre Père spirituel. Il nous disait ces choses-là. Il a écrit un livre, le comment. Euh, son livre, c'était euh, euh, euh, euh, le premier livre du bishop. Le titre, c'est... Euh, euh, euh, Ça va revenir. Dans ce livre-là, il montrait euh, comment par la prière et les gens, nous pouvons... Détruire les forteresses du malin. Comment Satan joue avec des vies Comment il détruit des vies Et comment nous pouvons renverser ses dessins par la prière et par le chant. Nous sommes dans un pays miné et il a donné les exemples de sa vie. Comment il a souffert dans son corps Comment il a souffert dans son physique pour que l'évangile soit annoncé dans ce pays, que le royaume de Dieu progresse et que les hommes soient sauvés, que les églises s'ouvrent, il a dû payer, payer de son sang. Alléluia Il a dû payer le foi de sa santé pour que les choses aillent de l'avant. Parce que ce pays est miné, ce pays est miné pour faire lever les gens, lever un peuple, c'est au prix de la prière et du genre au prix de la prière et du genre tu peux avoir des qualités humaines comment, mais les gens vont venir ils vont se lasser partir la seule chose qui va le maintenir c'est la présence de Dieu et la présence de Dieu ça se crée non seulement par une vie de sanctification mais par la prière et par le genre pour que quand tu exerces, que la vie de Dieu sorte, Alléluia extrêmement important bien aimé Marc chapitre 10 Verset 30. Marc 10, verset 30. Marc 10, verset 30. La Bible dit, «Ceux qui ne reçoivent au centuple dans le temps présent, mais maisons, frères, sœurs, mères. » On peut commencer au verset 29. Jésus répondu, Amen. » Je vous le dis. « Il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle. Maisons, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terre, Et qui ne reçoivent au centuple dans le temps présent, maison, frère, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions. Dans le monde qui vient et la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Beaucoup de persécutions. Comment tu vas tenir en temps de persécution si ta foi n'est pas nourrie par la prière et par la parole. Je parle de ces choses parce que beaucoup, nous, nous jouons avec la prière et les gens. Nous jouons avec la vie de prière et des gens. Un chrétien du dimanche ne peut pas aller loin avec Dieu. Un chrétien qui ne vient que célébrer le Seigneur le dimanche, il ne peut pas aller loin avec Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, ne peut pas aller loin avec Dieu. Il vivra normalement comme un païen. Il aura des choses comme toute autre personne peut avoir. Des païens ont des biens au-delà de nous. Ils ont beaucoup de choses. Mais au-dedans de toi, ce qui fait d'un chrétien la paix, la joie, l'amour, l'espérance, la, voyez le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit dans ton cœur, ça sera bloqué. Ça sera bloqué. Il y aura une lourdeur dans ton cœur. Parce que cette lourdeur est due à notre nature de péché, deuxièmement. Et puis à l'atmosphère dans laquelle nous vivons Une atmosphère qui est saturée Par des esprits qui sont contraires au fruit du Saint-Esprit Quand tu te lèves Ils viennent avec la, la, le trouble Ils viennent te dire des choses Voilà ça n'ira pas Ils viennent te décourager Je te dis toi-même tu le sais quand tu te lèves Les voix que tu entends Tu n'as rien fait de mal Mais tu entends des voix de découragement De tristesse, d'angoisse et tout Tu n'as rien fait de mal C'est l'atmosphère dans laquelle nous vivons et si tu entres dans ce jeu-là, tu vas commencer à dialoguer avec eux, à trouver même des excuses. Ah oui, certainement hier, je regardais, je fais ceci dans le passé. Non, c'est l'atmosphère dans lequel nous vivons. Et pour que cela ne descende pas dans ton cœur, il y a la prière et il y a le chant. La prière et le chant. La prière et le chant. Comme ça, quand tu sors de ta maison, tu sors rempli, tu sors boosté, tu sors avec l'espérance pour affronter des lions qui sont à l'extérieur pour affronter les défis de la vie et faire des exploits avec Dieu. Des hommes qui font des exploits avec le Seigneur, si vous scrutez leur vie depuis le Seigneur Jésus lui-même, même avant, même au temps de lit, comme on a vu le vendredi, c'était des hommes bercés dans la prière, des hommes bercés dans le chant, qui ne jouaient pas avec la prière, qui ne jouaient pas avec le chant. Parce qu'ils savaient que c'était le secret pour que l'huile de l'onction puisse continuer et qu'ils aient une vie victorieuse. Une vie qui manifeste la destinée que le Seigneur leur a planifiée. Extrêmement important, parce que dans ce monde, le Seigneur nous prévient, nous prévient, nous aurons des persécutions. Nous aurons des persécutions. De Pierre chapitre 3. De Pierre chapitre 3. Le verset 12. 2 Pierre 3, verset, verset, verset 12. Nous allons directement même au verset 14. Et le point de mire c'est le verset 16. « Aussi bien-aimés dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Considérez que la passion de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous aussi écrit selon la, la sagesse qui lui a été donnée, c'est qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur perdition. Le point de lire, c'est le verset 16. Nous allons comprendre cela tout à l'heure. Nous prenons 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Je suis en train de vous, dire, de vous donner les textes de base de notre prédication du jour, afin que quand nous allons décoller, vous soyez dans le contexte. De Timothée chapitre 3, verset 12. La Bible dit D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront, seront, seront, seront, persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si tu veux vivre dans la piété, dans la crainte de Dieu, mettre les choses de Dieu avant, la Bible te prévient que tu seras persécuté. Et la première, le premier endroit où nous vivons très souvent la persécution par rapport à notre foi, c'est dans la famille, dans la maison. Dans ta propre maison, tu peux être persécuté à cause de ta foi. Tes propres parents peuvent te persécuter à cause de ta foi. Parce que s'ils ne sont pas chrétiens en Christ, la Bible nous dit que l'ennemi de leur âme a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Dieu. Dès lors, si tu es persécuté dans ta famille, dans ta maison, ne sois pas étonné parce que c'est ce qui était prévu. Et dans pareil cas, qu'est-ce qu'il faut faire Nous allons voir ça tout à l'heure. Dernière chose, dernier texte, avant de prendre le texte principal, nous prenons Obreux chapitre 10. Obreux chapitre 10. Obreux chapitre 10. Obreux chapitre 10. Obreux chapitre 10. Nous allons lire de verset 32 à 34. Obreux 10, 32 à 34. Obreux 10, 32 à 34. Œuvre 10, 32 à 34. La Bible dit. Souvenez-vous plutôt. Non, prenons plutôt Œuvre 11. Œuvre 11, 32 à 34. Œuvre 11, 32 à 34. La Bible dit. Que dirais-je encore Le temps me manquerait en effet pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Un qui par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, ôtèrent la réalisation des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection, mais d'autres furent torturées. N'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent le preuve de moquerie et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités. Un dans le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les autres de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. Le texte ici nous montre le côté négatif, entre guillemets, des conséquences de la foi des conséquences de la foi il y a les récompenses que nous recevons positives il y a aussi des, des bénédictions que nous disons mais dans ce lot de bénédictions là il y a des bénédictions entre guillemets positives, il y a des bénédictions aussi ici négatives des versets 1er jusqu'au 30 on nous parle des bénédictions positives, du 32 jusqu'à la fin on nous parle de bénédictions négatives, notamment à cause de leur foi, il y en a qui ont été sciés. À cause de leur foi, il y en a qui ont été torturés. Et l'écrivain aux hébreux nous dit ce n'est pas qu'ils ont péché, non, non. Ils avaient un bon témoignage. Dieu a rendu un bon témoignage de leur foi. Mais malgré cela, ils ont été sciés ils ont été torturés. Ils ont souffert malgré cela. Ils n'avaient pas de demeure. Ils étaient errants de Waya Waya, comme on dit dans un certain pays, de SDF. Ils n'avaient pas de lieu où reposer leur tête. Dieu a permis cela parce qu'il avait pour eux, ou un destin, une cité qui était meilleure. Et il attendait que eux nous attendent et qu'ensemble nous puissions y accéder. bien aimé tu peux être chrétien, chrétien. Tu crains Dieu, rempli de Saint-Esprit, parlant en langue, une vie sanctifiée, mais vivant dans les peines et dans les souffrances. Vivant dans les peines et dans les souffrances, manquant de tout, alors que tu crains Dieu. Les promesses de Dieu n'arrivent pas. Tu jeûnes, tu fais tout, les promesses de Dieu n'arrivent pas. C'est comme s'il y avait un blocage total. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Que faire dans pareil cas Que faire dans pareil cas, et c'est là où nous allons aboutir. Maintenant, voir notre texte principal et montrer la solution que Dieu nous donne. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset, le verset, on peut commencer à partir du premier verset. Le point de mire, c'est le verset 12. 8 et 9 il faut faire le fier certes c'est inutile mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur je connais un homme dans le Christ voici 14 ans était-ce dans son corps je ne sais pas était-ce hors de son corps je ne sais pas Dieu le sait un tel homme fut enlevé au troisième ciel je sais qu'un tel homme était-ce dans son corps ou sans son corps je ne sais pas Dieu le sait fut enlevé au paradis et qu'il entendu des paroles ineffables qui n'ait pas permis à un homme dénoncé. Je serais fier d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serais pas fier, sinon de mes faiblesses. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en tiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit au montant de moi, à cause de l'excellence de ses révélations aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Il m'a été donné une charle dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Ça veut dire que trois fois j'ai prié. Et il m'a dit, ma grâce t'est suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers en ma fierté, dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses, pour que le Christ, en effet, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen Le titre de notre prédication du jour c'est que « Ma grâce t'est suffit, Ma grâce t'est suffit, Ma grâce t'est suffit. Dans ce passage que nous venons de lire, dans le premier verset et le suivant, l'apôtre Paul parle de lui, qu'il est un homme qui a été visité par le Seigneur sur le chemin de Damas. Il a vu le Seigneur Jésus et quelque temps après, le Seigneur l'avait conduit à aller dans le désert d'Arabie. Et il y est resté pendant 14 ans. Et il nous explique un peu ce qui s'est passé pendant les 14 ans-là. Il a été ravi par l'Esprit. Il a été jusqu'au troisième ciel. Il a entendu des choses qui n'est pas permis un homme d'entendre. Il a reçu du Seigneur une révélation extraordinaire. Il a écrit presque 95% du Nouveau Testament. Aucun serviteur de Dieu après le Christ n'a fait autant que Paul l'a fait. Il lit « Je suis excellent, Dieu m'a donné l'excellence, non seulement dans la connaissance, mais dans des visions et dans des révélations. » Un homme sanctifié, craignant Dieu, mais il dit, « Malgré l'excellence dans laquelle je suis, j'ai un problème, que vous ne savez peut-être pas. J'ai un problème. » Peut-être qu'il a dit à Timothée, « Voici là, ses compagnons. » Peut-être qu'il a dit à son montant de l'époque, « Barnabas, j'ai un problème. » Et tous étaient étonnés. Oh, « toi Paul, tu as un problème. Toi, vraiment, la manière dont tu sers, Dieu, tu as un problème. » Il dit, « Oui, j'ai un problème. Oh, »« quel est ton problème ?» Non. Dieu a mis en moi une écharpe de Satan. Je crois que quand il a dit ça, les gens ont dit, eh, « une écharpe de Satan. »« Toi, le grand apôtre Paul, tu dis que Dieu a permis une charge de Satan sur toi Comment cela est-il possible Comment cela est-il possible L'apôtre Paul dit, moi non plus, je ne sais pas comment cela est-il possible, mais j'ai ma petite idée. Dieu a permis cela, parce qu'à cause de l'excellence des choses qu'il m'a données, à cause de l'excellence des, de des dons qu'il m'a donné, pour que mon moi, mon écho, ne puisse pas prendre de leur cœur devant les hommes et devant Dieu, Dieu a mis en moi, a permis... Comme moi, il y a un point du malin pour m'équilibrer. Certaines souffrances dans la vie que nous pouvons traverser, Dieu peut permettre afin de nous équilibrer. Pourquoi Parce qu'il voit peut-être qu'au-delà, s'il permet que tout soit bien pour toi, tout soit bien pour toi, ça pourrait t'éloigner de lui parce que tu n'es pas encore assez ferme et établi en lui. Dieu laisse que l'ennemi agisse dans ta vie pour que tu ne prennes pas trop d'ego, tu ne prennes pas trop d'importance, parce que peut-être il voit déjà en toi une once d'orgueil, une once d'élévation, quelque chose de, de mauvais en toi, et il sait que s'il si n'y a que des bénédictions positives qui arrivent dans ta vie, ce qui est qu encore sous la forme d'une petite pomme de main ou d'un petit poids va enfin, grossir, grossir, Jusqu'à ce que ça va t'éloigner de lui. Ça va t'amener en dehors de sa destinée, en dehors de son plan. Dieu a permis que les charmes de Satan soient sur Paul. C'est la même chose avec Élie que nous avons vu le vendredi. Le grand prophète Élie, qui vient de tuer plus de 450 prophètes de Paul et d'Astarté. Il vient, Accable fait le rapport à sa femme Je Jésabelle dit aujourd'hui. La tête d'Élie va tomber. Et quand Élie a entendu, la Bible nous dit même qu'Élie a vu. Il n'a pas entendu, il a vu. C'est-à-dire qu'Élie s'est fait un film sur ce que jésus allait lui faire. Lui-même, il, il a dressé le contour. Voilà ce que Jésus-Christ va me faire. Peut-être qu'elle me prendra. Elle va me mettre dans l'eau chaude. On va me retirer la peau du dos. On va me traîner comme sur, comme une bête, longée tout le long des rues. Et les gens vont me jeter tout le temps. Il s'est fait tout un film, le grand prophète Élie. Et il a dit à son serviteur, « Laisse-moi, je vais partir. » Il dit, « C'en est assez, ça suffit. »« C'en est assez. » On a vu les langages expressifs de la dépression. Le langage expressif de la dépression, c'est quand quelqu'un commence à dire « j'en ai assez, je suis fatigué, je n'en peux plus, je veux tout abandonner, je veux tout arrêter ». C'est des petits signes précurseurs qu'il y a quelque chose qui a atteint l'âme de cette personne. L'âme est découragée, l'âme est défaillante au point d'entrer dans une dépression normale. Parce que nous avons vu aussi, il y a la dépression mentale qui est une maladie du cerveau. Il y a la dépression normale qui est quelque chose de l'âme que chacun d'entre nous peut à un moment donné y traverser, peut se retrouver à un moment donné dans une dépression légère à cause des souffrances de la vie, à cause des problèmes de la vie, à cause de cette compréhension de la vie, à cause des frustrations. « Je veux quelque chose que je n'ai pas. Je fais tout pour l'avoir, mais cela n'arrive pas. » Entre mes attentes et ma réalité, il y a un combat, il y a un fossé. Et ça, trouve, ça crée un dysfonctionnement émotionnel qui me conduit dans la dépression. Paul dit, Dieu a mis en moi une charge pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et la même, apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu as fait On peut peut-être lui poser la question. Peut-être qu'on n'a pas ce silence lui demander, mais, mais qu'est-ce que tu as fait il est en train de se justifier Il dit au verset 8 Au verset 8 il dit Que trois fois J'ai prié le Seigneur De l'éloigner de moi J'ai prié le Seigneur De l'éloigner de moi J'ai prié le Seigneur L'apôtre Paul a prié le Seigneur Il n'est pas resté les bras croisés Il a été dans la prière Prié trois fois ça veut dire qu'il a prié de façon intensive. Il a prié de façon régulière. Il a prié avec sérieux. Il a crié à Dieu. Mais pourquoi tu permets ceci Moi qui te sers, pourquoi je peux être dans de telles situations, dans cette humiliation Qu'est-ce que les hommes diront Où est leur Dieu Mais tu es où J'ai tout abandonné pour toi. J'ai suivi les 400 coups. J'ai suivi les outrages pour toi. Mais pourquoi tu peux me laisser dans cet état il a crié à Dieu. Et nous avons vu le vendredi que lorsqu'on est dans la dépression, non seulement il y a le repos, il faut se reposer, prendre soin de son corps, être dans une grosseur de la présence de Dieu, créer la paix autour de toi. Mais aussi nous avons vu, il faut prier, crier à Dieu. Ne pas arrêter de prier. Arrêtez, n'arrête pas de prier. Crie à Dieu. Même si ce n'est pas le cri vocalisé, il peut y avoir des cris intérieurs ton cœur qui crie à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce qu'il y en est Sauve-moi de cette situation. Ne me laisse pas dans cette galère. N'arrête pas de prier. Car notre Dieu est compatissant. Il est bon. Il est trois fois, trois fois. Trois fois, il a prié. Et Dieu lui vient à lui. Dieu lui dit, au verset 9, Dieu lui dit, « Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voyez, Dieu le foi, il est, Dieu il est de un peu compliqué. Notre papa là il est un peu compliqué. Moi, Paul, bon, j'ai pris, je m'attends pour qu'il vienne en disant voilà, Satan est loin de toi. Mais lui il vient et dit non, non, ma grâce te suffit. Autrement dit, continue dans ta galère. Continue dans ta galère. Je, tu as prié, tu pries Dieu. Tu, tu as, tu as ton chemin de solution. Tu as planifié des choses. Comment Dieu va faire Ça me fait penser à Nama le Syrien. Nama est venu voir Élisée. Élisée lui dit non, va te laver dans les eaux du jourdain. Nama lui dit non, non, non, non, je ne dois pas le faire. Pourquoi Parce que moi, je m'attendais que quand je viendrai, il va sortir, il va me recevoir avec honneur. Et il va peut-être me poser les mains Ou faire des choses comme ça Non il me dit d'aller me laver dans les eaux du Jourdain Mais on a des, des fleuves qui sont Meilleurs que le Jourdain Et le petit serviteur sage me dit Mais si tu avais dit de faire des choses compliquées Tu ne l'aurais pas fait Là il te dit simplement va te laver Et tu ne le feras pas Nama obéit Il a été se laver Et il est sorti purifié Dieu le voit à ses solutions et le plan sont pas forcément identiques aux nôtres parce qu'il est le Dieu qui connaît le présent le passé et le futur il sait ce qu'il y a de mieux pour nous est-ce que cela revient à dire que nous n'avons pas avoir des plans préétablis que nous venons pas devant Dieu avec aussi nos demandes avec aussi nos conceptions non loin de là venons avec cela mais soyons ouverts et souples parce que Dieu a sa solution et ses solutions Dieu dit à Paul, « Non, ma grâce te suffit. »« Ma grâce t'es suffit. » Voyez, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, de façon simple, dans la grâce de Dieu, il y, a trois, il y a trois éléments importants dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu signifie la faveur imméritée. La faveur imméritée. Je n'ai pas mérité cette chose. La faveur imméritée. La deuxième chose dans la grâce de Dieu ça signifie la capacité surnaturelle de Dieu, ou la puissance de Dieu. La capacité surnaturelle de Dieu, ou la puissance de Dieu. Et le troisième élément dans la grâce, la grâce de Dieu c'est une personne. C'est une personne. Le premier élément de la grâce de Dieu, la faveur imméritée, qu'est-ce que Paul a mérité pour avoir une excellence de visions et des révélations Qu'est-ce qu'il a fait Rien c'est Dieu qui lui a donné cela. C'est un don. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu qui ne vient pas de Dieu? Dieu donne les dons à Paul. Pour dire à Paul que c'est par ma grâce que tu as cette excellence de révélation. Ce que tu es devenu aujourd'hui, ce n'est pas par tes propres efforts, certes, mais c'est parce que ma grâce a été te chercher. Sur le chemin de Damas, j'aurais pu te tuer, mais je t'ai laissé en vie et je t'ai donné une mission. Je t'ai amené et je t'ai intégré comme le douzième apôtre. Soit dit en passant, je ferme la parenthèse. Il y a une bataille qui se dit, parce que, voyez, au ciel il y aura douze trônes. Douze trônes sur lesquels seront ainsi les douze apôtres. Il y a une bataille théologique qui veut comprendre qui est le douzième apôtre. Puisque les apôtres étaient douze, Judas est parti, Judas s'est suicidé. On a remplacé Judas par Matthias. Mais l'apôtre Paul lui-même, il dira aussi, il est apôtre. Mais non, qui doit être le douzième Est-ce Matthias Est-ce l'apôtre Paul C'est une bataille théologique. Bon, le social peut-être, Dieu nous dira, c'est qui qui sera assis sur le douzième siège. L'apôtre Paul, apôtre soit-il de Dieu. Je t'ai fait apôtre, je te retirer, tu étais un meurtrier, je ne peux te tuer. Tu as tué mon église, tu as tué mes enfants, mais je t'ai pris de la peau. Je t'ai amené, je t'ai même frappé d'aveuglement pour te montrer que je suis puissant. Que quand tu opérais dans le mal, je voyais, je savais, mais je t'avais déjà sélectionné. Bien-aimé, même dans le mal, Dieu nous connaît, nous sélectionne. Ne sois pas de foi, ne soyons pas pressés de juger et d'enterrer les gens. Même les grands meurtriers, les hommes les plus inquiètes, plongés dans le péché. Dieu a un plan merveilleux pour eux. Dieu peut faire de leurs ses instruments. Dieu peut faire de ses enfants. Dieu attend tous les hommes. Ma grâce a été de te prendre. C'est une faveur que tu n'as pas méritée. C'est moi qui t'ai donné cela. Le corps que tu as, certes, nous le nourrissons, nous en prenons soin. Mais on n'est pas qui nous a donné ce corps. Même si nous sommes de l'union de papa et maman Mais pour que ce grain cherme Il y en a eu beaucoup Mais toi tu chermes et que tu deviens Ce que tu es, mais c'est la grâce C'est la grâce Le fait d'accepter le Christ Rappelle-toi comment tu es venu à la foi Comment les gens t'ont prêché la parole Comment tu étais réfractaire à la parole Réfractaire aux choses de Dieu Mais un jour, quelque chose s'est ouvert au dedans de toi Le Saint-Esprit t'a convaincu le péché, de justice et de jugement. Tu as reçu le don de la foi, tu as accepté le Christ. Toutes ces années, tu marches avec le Christ. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, par lesquelles tu as surmonté, tu as passé. Quand tu regardes avec le recul, tu te dis, Mais, comment ai-je pu affronter ceci Comment ai-je pu sortir de cela Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Les dons que tu as, de parler en langue, d'avoir des visions, d'avoir des dons de guérison et autres, même les talents que tu as, t'allons dans le sport, même l'intelligence que tu as, tout n'est que grâce, faveur, imméritée. Il y en a qui font de brillantes études que nous, il y en a qui ont fait de brillantes études que toi, mais n'occupent pas le même poste que toi. Mais comment toi, tu arrives à ce niveau-là Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Voyez-vous, l'apôtre Paul, montre, le Seigneur montre à l'apôtre Paul, voilà, ce n'est que la grâce. Et l'apôtre Paul rappelle au Seigneur, on nous considère comme des insensés, comme des fous. Comme des fous à cause de toi. Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Jésus, on a parlé de lui, on a dit qu'il était Belzébule. On l'a traité de Belzébule. Un enfant de Dieu, lorsqu'on te traite, que voilà, c'est un sorcier et tout ça. Si tu sais au-dedans de toi que tu n'as rien de tout ce qu'eux disent, Alléluia, keep on walking, keep on walk, continue à marcher, Satan a toujours opéré de la sorte, découragé, insulté, enchouillé, freiné les il a toujours opéré de la sorte, et drôlement, plus tu seras spirituel, plus on t'associera au mal, c'est comme ça que l'ennemi opère pour discréditer, il a fait avec le Seigneur Jésus, il le fera avec tout homme, tu vois que tous les hommes t'aiment C'est impossible que tous les hommes t'aiment. Impossible. Même Dieu qui a créé le monde, qui a créé tous les hommes, il y a des hommes qui n'aiment pas Dieu. Qui ne l'aimeront jamais dit, moi je ne l'aime pas. Et toi et moi, nous voulons que tous les hommes nous aiment Non. Traiter d'insensé de fou, à cause de ta foi, qu'est-ce qu'on ne dit pas te concernant Nous-mêmes ici, nous-mêmes ici. Moi Dieu m'a fait la grâce de travailler dans un secteur un secteur qui est vraiment très, très sensible. Tout ce que nous faisons, mes collègues de travail voient. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tant que je fais du bien, je fais bien mon travail. Moi, je sais ce que nous sommes en train de faire ici. Ça a des répercussions sur cette terre et la vie éternelle. Qu'est-ce que tu auras à gagner tout l'argent du monde, à vivre dans l'opulence, le dans le bonheur total ici-bas, en ayant rejeté le Christ et de te retrouver là-bas de l'autre côté à l'enfer dans un tourment de feu éternellement. C'est que eux ne comprennent pas. Nous, nous, avons compris. Nous préparons l'éternité aller au ciel. Qu'on peut me traiter de fou, d'insensé, pas de problème. Mais mon Seigneur Jésus, on a traité de la sorte. Alors pourquoi te décourages-tu quand on parle du mal de toi depuis qu'il a eu pris, dépassé, devenu comme un vieux ou une vieille, depuis qu'il prie Non Qu'est-ce leur parler, mais toi, prouve le contraire, sois à la fin de Dieu, parce que la vérité arrive lentement, mais sûrement. C'est le temps qui est l'ami de la vérité, mais au départ, le temps est contre la vérité. Mais tôt ou tard, si tu persévères, les gens veulent voir ta constance. Dieu permet que cela t'arrive quand t'insulte, parce qu'il veut te montrer aux gens ta constance et te prouver à toi-même si, réellement, tu sais à qui tu as cru. Tu sais l'espérance à qui est la tienne. Tu sais la finalité de cette vie. Dieu veut des enfants battants qui savent leur identité et qui savent rester fermes dans leur identité. Le Seigneur vient dire à Paul, « Ma faveur te suffit. Tu l'as reçue de façon imméritée. Prends cette faveur. Compte sur cette faveur. Déclare cette faveur. Assieds-toi sur cette faveur. » Deuxième élément dans la faveur, c'est la capacité surnaturelle de Dieu. Autrement dit, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le Seigneur dit à Paul que ma puissance est là dans ta vie. Oh, Paul peut étonner. Ta puissance est là dans ma vie. Oui, ma puissance est là. Mais pourtant, l'écharpe de Satan est là. Et le Seigneur lui dit un secret. C'est quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand Paul a capté ça, Paul a compris. Ah ok, quand je suis faible, parce que dans ta faiblesse, tes capacités sont nulles. Tes limites, tu atteins tes limites. Maintenant tu as besoin de quelque chose qui te dépasse. Et c'est là que moi j'interviens. Oui, Dieu foi, il nous permet que nous puissions nous vider, vider toutes nos solutions, tout ce que nous avons. Élisée est venue sur la veuve. Il dit à la veuve, qu'est-ce que tu as dans ta maison La veuve dit, je n'ai qu'une fiole d'huile, et euh, nous allons un, un peu de pain. Nous allons manger ça, cuire ça avec mon enfant et nous allons mourir. Il dit, non, non, non, va chercher des vases chez tes voisins. La veuve va chercher des vases, il vient avec. Et sur ce qu'elle a apporté, que le, le miracle a commencé. Elle a apporté tout ce qu'elle avait. Elle était au bout. Elle était au bout. Elle était au bout. Mais du peu qu'elle avait. Dieu a pris ce peu-là pour le multiplier. Il a fallu deux pains, cinq poissons pour qu'il nourrisse tes multitudes. Dieu n'a besoin que du peu. Ce qui te reste de peu-là comme force, amène-le à Dieu. Bien-aimés, c'est ce que nous comprenons depuis des années. On a tiré ça de nos parents spirituels. Même si le corps est fatigué, comment Je ne peux pas m'arrêter de servir le Seigneur. Je dois venir à l'église! Hein je dois servir le Seigneur. S'il faut que je meure à l'église, je mourrai à l'église. Même malade, je peux m'élever en disant, Seigneur, guéris-moi, mais je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Paul était malade dans son corps, il avait une écharpe, mais il continuait à servir le Seigneur. Mais quel est le secret C'est la puissance de Dieu qui agit dans la faiblesse. Il ne faut pas tout avoir pour servir le Seigneur. Cette époque là n'existe pas. N'attends pas d'avoir tout une vie rangée pour servir le Seigneur. Cette équation-là chez Dieu, ça n'existe pas. Il a dit dans le livre de Corinthiens, Dieu a pris les choses faibles, les choses vides, celles qui n'existent pas, pour confondre les fortes, les sages, celles qui existent. Dieu va toujours chercher des gens qui ont des défauts. Alléluia. Dieu va toujours chercher des gens comme des méfies des perclus, des perclus. Dieu va les chercher. Même perclus, serre le Seigneur. Avec tes défauts, tes handicaps, serre le Seigneur. Dieu a pris Jacob, il a déboîté la hanche, et de ce même homme déboîté la hanche, il a fait de lui Israël, le prince de Dieu. Dieu n'est pas, pas que les hommes parfaits, au contraire, pour que la gloire lui revienne à lui seul. De là où il t'a pris comme il a pris David avec les, les, les, les, les moutons. David sentait mauvais. Dieu a été le prendre là-bas. Il a fait de lui le chef de son peuple. Et quand David nous voulait oublier, il dit rappelle-toi d'où j'étais tiré Dieu prend toujours des choses qui sont vides, que les hommes rejettent, qui sont sans importance, pour il en faire des vases d'honneur entre ses mains. N'attends pas que les choses soient parfaites pour servir Dieu. Dans ta faiblesse, sers Dieu. Avec le peu que tu as, sers Dieu. Même si tu dois pleurer en servant le Seigneur, pleure, mais sers Dieu. Sers Dieu en pleurant. Essuie les larmes d'un côté, mais lève la main de l'autre. Lève la main et serre le Sers-le, sers-le, sers-le. -le. Nos anciens, les premiers chrétiens de l'Église, même les apôtres du Seigneur, quand Pierre était à la croix, Lorsqu'on voulait le crucifier comme le Christ Il a dit non, non, non, non Je ne vais pas mourir de la même mort que mon Seigneur Mettez-moi la tête à l'envers Mais vous savez quand il était là Vous savez ce que Pierre faisait Peut-être que Pierre chantait Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons, les mauvais jours Pourquoi Mourir et vivre à toi Jésus Pour toujours Alléluia. Il est bon ce chant que nous chantons. Mais en delà d'être un chant, ce doit être un vécu. Tu le vivras un jour, tu le vivras un jour. Mais pour ça, tu dois abandonner. Non, n'abandonne pas. C'est Dieu en pleurant. C'est Dieu même là, en rampant. Serre-le, serre-le. Parce que dans ta faiblesse, c'est là que la puissance va se manifester. Je dis souvent la croix de Christ, parce que c'est le modèle le plus parfait. Qui aurait pensé à la croix que le Christ était en train de sauver l'humanité, que c'était la puissance de Dieu qui était à l'œuvre, qui le savait. Personne ne pouvait parier à ça. Même ceux qui étaient réunis de la parole de Dieu n'ont pas reconnu le Messie, ne savaient pas. Même ses propres disciples, avec qui il a vécu trois ans et demi, ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer à la croix. Dans tes souffrances, n'attends pas que tout le monde te comprenne. N'attends pas que tout le monde te comprenne. C'est pour ça, ne dis pas tout le monde de fois, ce par quoi tu, tu passes. Parce qu'on risque de te décourager, de te dire des choses que tu, tu n'as pas envie d'entendre, ou même de te désorienter. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Prie-le. Et sa puissance est à l'œuvre. Je te dis que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dans tes faiblesses, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dans ce temps de tourment, de dépression, compte sur Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Troisième élément de la grâce, il faut me faire signe par rapport à l'heure parce que je parle de montre. Troisième élément de la grâce, c'est la personne de Jésus. Ça va J'ai encore du temps Parfait. C'est la la présence, la personne de Jésus. La grâce, c'est une personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Dans cette période, ne réunis pas le Christ. Accroche-toi Jésus. Ne le réunis pas, ne le réchète pas, ne le réchète pas. Tu pourrais dire, c'est à cause de toi que je souffre. Comme Elie a dit au Seigneur, j'ai déployé mon sel pour le Seigneur, 1 roi 19, j'ai tué les prophètes, j'ai tué les prophètes de bas. j'ai déployé mon sel pour toi. Regarde, Jézabel veut me tuer. Peut-être que tu le dis au Seigneur aussi. Je fais ceci pour ta maison. Je fais cela pour ton église. Je fais ceci pour toi. Je fais ceci pour toi. C'est bien tout ça. C'est bien. Mais au-delà de ce que tu peux faire pour moi, moi ce qui m'importe le plus, c'est ce que tu es. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Tu es en moi. N'oublie pas le Christ. N'oublie pas Jésus. Quelle que soit la fournaise, ne l'oublie pas. D'ailleurs, quand Daniel s'est retrouvé dans la fournaise, qu'est-ce que... C'est passé, le quatrième homme est venu. Jésus est venu dans la fournaise. Alléluia! Pour dire à Daniel je suis là avec toi. Ne m'oublie pas je suis là avec toi. Dans ta fournaise, Jésus est là avec toi. Tu n'es pas seul, il est là avec toi. Il est là avec toi. Il est à tes côtés. Ouvre simplement les yeux. Demande, ouvre les yeux de l'esprit afin que je te vois. « Donne-moi une parole !» Mais tout ceci c'est arrivé à Paul parce que Paul a prié. Voyez Il a prié trois fois. Et le verset 9, le Seigneur lui a dit « Ma grâce t'est suffit » parce qu'il a prié. S'il n'avait pas prié, il serait resté dans son dialogue intérieur. Il aurait été trouvé des solutions ailleurs qu'il aurait pu les dérouter. Mais connaissant la source qui est suprême à tout, et connaissant que nous avons un ennemi qui a des desseins malveillants contre nous, dit, même si c'est Dieu qui a permis, j'irai à lui, je ne veux pas l'abandonner, je ne veux pas le laisser tomber. Pas le laisser tomber. Pas le laisser tomber. Pas le laisser tomber. Priez, bien aimé. Prie bien aimé, prie bien aimé, prie bien aimé, prie bien, bien aimé. La grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Voyez-vous, cet apôtre Paul, si nous prenons par exemple 2 Corinthiens 11, versets 16 à 33, 2 Corinthiens 11, 16 à 33, l'apôtre Paul nous dit qu'il était regardé comme un fou, on doutait de ses origines. On doutait de sa conversion. On doutait de son apostolat. De Corinthiens 4, verset 8 à 10. Il a souffert des travaux. Il a travaillé de ses propres mains comme telleur pour ne être à charge de personne. Il a souffert des emprisonnements. Il a souffert bien plus que tous les autres apôtres. pour a reçu des coups bien davantage. Paul était souvent en danger. Mais malgré cela, Dieu lui dit, ma grâce t'est suffit. Je permets ces faiblesses pour que ma grâce se manifeste pleinement dans ta vie. Voyez le, le verset 8, le 7 qui dit un ange de Satan pour me souffléter. Le terme grec qui est utilisé, c'est le même terme qu'on qu peut traduire par donner des coups. Donner des coups. Bien aimé, quels que soient les coups que la vie te donne, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Et elle est suffisante. Elle est suffisante. C'est une personne, le Christ. C'est une faveur imméritée. Et c'est la puissance de Dieu. La capacité surnaturelle. Ça veut dire, ce message, j'arrive à la conclusion, c'est un message d'espérance. Un message d'espérance pour te dire, quel que soit le chemin sur lequel tu passes, quelle que soit la situation dans laquelle tu es présentement, ça peut paraître comme une grotte, un gouffre. Élie s'est retrouvé en Horeb, il est entré dans la grotte, dans le trou de la dépression, dans le trou des angoisses, de la peur et tout ce qui s'ensuit. Mais Dieu est venu le visiter à l'extérieur. Élie est sorti de la grotte et Dieu lui a parlé à l'extérieur pour lui dire, Élie, tu sortiras de là. Dieu te fera sortir de là. Dieu te fera sortir de là. Par une parole, Dieu a appelé Élie. Peut-être que cette prédication, c'est la parole de Dieu, l'appel de Dieu pour toi, pour que tu sortes de cette grotte. Sors de là. N'y reste pas, parce que ta place n'est pas là. La grâce du Seigneur est là. La grâce du Seigneur est là. Et il y est sorti de là. Il a été moindre trois rois. Il a fait des choses plus grandes que ce qu'il avait, qu avait fait avant. Idem pour Paul. Paul, en quittant cet état, il a encore travaillé durement pour le Seigneur. Jusqu'à mourir en martyr à Rome. Le meilleur est à venir pour toi. Le meilleur est devant toi, il n'est pas derrière, il est devant toi, il est devant toi, mais ça ne dépend que de toi. La décision que tu prendras pour saisir la maintenue de la grâce du Seigneur, de la grâce du Seigneur, de ne pas lâcher. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Bientôt, c'est bientôt, très bientôt, le jour arrive, très bientôt, le jour arrive, ne lâche pas. Quand la fournaise, ça devient encore très intense. C'est un signe que bientôt, l'ennemi va lâcher. Bientôt, il va lâcher. Bientôt, il va lâcher. Voyez, c'est de fois, dans les tactiques du malin, avec les années, nos pères nous disaient, on a compris. Voyez comme un champ. Lorsque un animal est sur le point de mourir, dans une bataille, c'est là où il devient le plus dangereux. Parce qu'il n'y a plus de scrupules. Il va lâcher ses dernières forces, ses dernières armes, parce qu'il sait que bientôt il meurt. Il ne veut pas mourir rempli. Il va tout lâcher pour se ce battre. C'est la même façon avec l'ennemi. Quand il sait que dans la vie de la personne, je suis en train de perdre le contrôle de la vie de la personne, c'est là qu'il va déployer les dernières cartes. C'est pour ça, que vous voyez, c'est comme si la vie commence à vous donner des coups. Les malheurs se succèdent après malheur. Tu sors d'un problème, il y a un deuxième qui arrive. Tu sors du deuxième, il y a un troisième qui arrive. Tout est fait pour te décourager de prier, te décourager de méditer, te décourager de t'approcher de Dieu. C'est le signe de ne pas lâcher. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive devant toi. Devant toi. Je dis souvent quand les choses arrivent dans ma vie compliquée, compliquée, c'est la Seigneur, il y a une bénédiction. Voyez-vous, par exemple, le dimanche passé. On avait un merveilleux culte ici le dimanche passé. On a vécu avec les enfants. Merveilleux. Est-ce que vous savez que le dimanche, le même jour, à 8h, j'ai eu un accident Le même jour, j'ai eu un accident. Un accident, le même jour. Mais je suis venu, je dis, non, non, non, je vais servir Dieu. Et l'accident, là, ça sera plus tard. Je vais servir Dieu. Parce que je sais. Que quand il y a quelque chose de bien sur le point d'arriver, l'ennemi va déployer ses dernières armes. Mais ne lâche pas. Continue, va plus loin. Parce que Dieu sait que devant, il y a quelque chose de bien qui arrive. Quelque chose de bien qui arrive. Quelque chose de bien. Suis-je fort Non. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce, c'est là. Amen. Amen. Amen. Voilà. Je suis arrivé à la fin de la prédication du jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Je te dis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 Je te dis que c'est, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, je te dis que c'est, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, œuvre 11, à partir du premier verset, nous dit, or oh, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. C'est par elle qu'il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoque fut transporté des sorts qui ne vit pas la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. En effet avant d'être transporté, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le remunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qui allait recevoir un héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle était pour digne de confiance. qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, « Des noms déjà atteints par la mort sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. » En effet, ce qui parlent ainsi montre clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur prépare une cité. C'est par la foi Qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses et qu'il avait été dit, c'est par Isaac que, que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de ressusciter à mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et il a eu envie de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosternant en s'appuyant sur l'extrémité de son bateau. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de l'exode des Israélites et donnant des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas les dires du roi. C'est par la foi.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 pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi car il ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la pâque et l'aspersion du sang pour que le destructeur ne touche pas au premier né des Israélites. C'est par la foi qui traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, qui tentèrent d'en faire autant, furent engloutis. C'est par la foi que la muraille de Jéricho tombèrent après qu'on eût fait le tour pendant sept jours c'est par la foi que Rabe la prostituée ne fut pas perdue avec les réfracteurs parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Alléluia! Tu traverseras cela, tu passeras de cette situation et tu en sortiras victorieux et victorieuse dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Voilà, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Bénir le Seigneur, bénir sa maison, Dieu est béni. Je dis toujours quand nous bénissons la maison et l'œuvre du Seigneur, nous nous bénissons nous-mêmes. Ce sont nos propres vies que nous bénissons en retour, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Amen Sans oublier, si vous apportez une dîme, mettez bien la mention dîme, parce que, au niveau de l'Église de Dieu, nous avons la Caisse Nationale de l'Église de Dieu. « Toutes les dîmes que les églises locales récoltent, nous versons à l'Église de Dieu 15% des dîmes récoltées. » Alors il faudrait que nous puissions faire la différence entre ce que vous donnez comme dîmes pour ne pas voler à l'Église de Dieu. Amen Et quand l'Église de Dieu reçoit les dîmes des dîmes, à son tour également, elle prélève aussi 15% qu'elle donne à la Caisse mondiale de l'Église de Dieu qui se trouve à Cleveland en Tennessee. Donc on est une organisation extrêmement organisée, on est là depuis plus de 100 ans. Donc euh, voilà, mettez bien la mention « dîme » quand c'est une « dîme ». Si c'est une offrande spéciale, mettez également offrande spéciale, parce que les offrandes spéciales peuvent être mettre de côté, notamment pour notre caisse sociale, pour soutenir les uns des autres qui à un moment donné peuvent avoir besoin d'un coup de pouce, ça peut servir à soutenir nos actions sociales. Amen. Voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons chanter, apporter nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a dans mon cœur, Que Jésus soit livré. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. ne peuvent procurer. Seigneur, nous bénissons ces dix les offrandes qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre et de ton royaume, non seulement dans cette ville de Londres, dans le Brava flamand, dans toute la Belgique, dans toute l'Europe, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà bien-aimé du Seigneur. Merci Alex.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 Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Voilà, nous allons accueillir nos visiteurs. Si c'est la première fois que vous êtes au milieu de nous à la Nouvelle Jérusalem à Londres, est-ce que je peux vous demander juste de vous mettre debout, comme ça, nous allons vous recevoir. Amen. Amen. Amen. Amen. Bonjour maman. C'est le moment de Greta. Non, non. Ok. Ah, ok. La maman de... Ah oui, c'est maman Ah ben, enchanté maman, ok Il nous prévu que maman allait venir. Ok, enchanté maman En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir au milieu de nous. Nous sommes la Nouvelle-Jérusalem à Londres, l'église de Dieu en Belgique. Nous existons ici à Londres depuis novembre, 2000, novembre 2020. Mais sinon, la grande famille de la Nouvelle-Jérusalem où nous avons différentes églises par-ci, par-là dans le pays et en dehors du pays. On est là depuis plus de 30 ans et nous faisons partie d'une dénomination appelée l'Église de Dieu, Church of God, euh, Church of God, ou voilà, hein, je crois, que Église de Dieu, Church of God en anglais, qui existe depuis euh, 1886 et le siège est euh, à Tennessee, en Cleveland, aux États-Unis. Donc vous êtes vraiment la bienvenue au milieu de nous. Sentez-vous libre. Voilà, c'est votre maison, euh, Hugues est là, vous avez d'autres enfants qui sont là, nous sommes vos enfants, sentez-vous libre au milieu de nous. Si vous avez des questions quelconques, quel que soit le type de question, au niveau doctrinal, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela, nous sommes disposés pour pouvoir y répondre. Amen. Voilà, en tout cas, nous allons juste vous donner quelque chose à la fin du culte comme cadeau de bienvenue. Voilà. Au niveau de nos cultes, je vous rappelle que nous avons culte chaque semaine, euh, le mercredi, c'est notre culte d'intercession pour prier en présentiel et de façon connectée à partir de 19h. Et le vendredi, nous avons culte de semaine à partir de 19h. Et le jeudi à 19h, nous avons cours d'affermissement, comment vivre victorieusement en Christ la différence entre le cours d'affermissement et les autres cultes, ça se passe sur Zoom et nous donnons préalablement un syllabus, nous allons chapitre par chapitre, nous donnons progressivement, gratuitement, via euh, euh, digitalement, via mail, chapitre après chapitre, pour qu'on puisse préparer à l'avance les leçons. Et quand on est dans ce cours, c'est un cours interactif, nous exposons, et nous laissons à toute personne de poser les questions. Non seulement les questions par rapport au chapitre ou par rapport à d'autres chapitres vus avant ou par rapport à toute autre chose liée à la foi ou à autre chose. En tout cas, le débat est assez ouvert. Et des fois, c'est vraiment un débat pertinent. Amen Si nous avons des réponses à donner, nous donnons. Et ce que nous ne connaissons pas, nous disons, « Je ne connais pas maintenant, je vais faire des recherches. » Et si j'ai la réponse, je viendrai vous la donner. Si je ne l'ai pas, je dirai que je ne l'ai pas trouvé. Parce que nous avons une révélation partielle. Les choses qui sont révélées sont à nous. Et celles qui sont cachées sont à Dieu. Amen Dieu nous révèle deux choses pour nous et nos enfants. Ce qui est caché, si nous ne connaissons pas, nous cherchons ailleurs. Si les autres arrivent à la même conclusion, ici, c'est caché de ne connaissant C'est comme une merveilleuse question qu'on nous a posée de savoir. Et un enfant qui meurt maintenant, à quel âge un enfant qui meurt peut directement aller au ciel Amen C'est une question extraordinaire à partir de quel âge Voilà. On a donné des brutes de réponses, mais d'autres, nous ne connaissions pas. Et on a promis de pouvoir sonder, aller plus loin pour connaître. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment un débat qui est ouvert. Il n'y a rien qui nous empêche de discuter, il n'y a rien qui nous empêche de parler et de poser des questions. De poser des questions. Donc vous êtes vivement, euh, vivement conviés, si vous voulez le chapitre y participer, contactez le secrétariat de l'église, on va vous donner nos coordonnées et ainsi vous pourrez assister. C'est vraiment enrichissant pour chacun d'entre nous. Venez, je vous demande vraiment de faire cet effort-là et ça vous permettra aussi de connaître la doctrine dans laquelle nous fonctionnons et de comprendre les prédications que nous prêchons ici mercredi, vendredi et dimanche dans quel état d'esprit ça s'inspire pourquoi nous disons ces choses parce que nous avons une doctrine biblique qui est établie, Amen Voilà, c'est vraiment une richesse pour chacun d'entre vous, voilà nous avons terminé notre culte on a fait la prière de notre Père et je n'ai qu'à vous dire excellent dimanche, excellent week-end excellente semaine sous la grâce de notre seigneur jésus dans